Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Après trois semaines d'absence, nous allons à nouveau pouvoir faire le plein d'informations. Dans Star Citizen, il existe plus de 250 marques, couvrant l'ensemble des besoins du jeu et permettant d'apporter une variété de services aux joueurs. La raison pour laquelle Star Citizen possède autant de marques différentes est que cela permet autant aux développeurs qu'aux joueurs de se repérer dans le monde, grâce à des contextes de couleurs ou de formes en fonction des zones. Cela permet aussi de créer une chronologie historique pour le jeu. Grâce à tout cela, d'un seul coup d'œil, vous serez capable de savoir ce qui vous attend. Si vous êtes en face d'un vaisseau origine, vous saurez qu'il vous fournira les plus hautes performances possibles et qu'il vous coûtera fortune. Pour Argo, il a fallu développer un langage similaire. Pendant très longtemps, la marque n'a possédé qu'un seul vaisseau et c'est un concept abandonné qui a permis d'établir les bases du langage visuel servant par la suite pour le SRV et le MOL. L'idée pour cette marque est d'exagérer légèrement la taille des composants du vaisseau. La coque est donc très épaisse, les vétoles très proéminents et une peinture d'un orange vibrant vient rappeler son origine industrielle. Les marques servent également à établir des règles de développement pour les designers. Si on prend l'exemple des armes à feu, la marque leur permettra de savoir où placer une arme sur le triangle d'équilibrage en fonction de s'ils veulent la concevoir rapidement, de qualité ou peu chère sachant que l'un se fera au côtés des deux autres à cause de ce triangle qui est défini par les attributs du constructeur d'armes. Ce triangle va aussi se retranscrire en jeu avec les qualités intrinsèques d'un constructeur et se définira par la puissance, la vitesse, autrement dit la cadence de tir, et la portée. Lors de la conception d'une arme, il faut s'assurer que tous les aspects qui la concernent rappellent immédiatement ses caractéristiques. Si l'on prend une arme casse-tac, on sent immédiatement la puissance de feu émanant des armes de ce constructeur. Il peut tout de même arriver que certains constructeurs servent à essayer des choses plus exotiques, comme Gemini par exemple. Une arme peut donc avoir un design faisant penser à quelque chose d'extrêmement rapide, bien que la cadence de tir soit moins élevée qu'un fusil d'assaut. Toutes ces règles valent tout aussi bien pour des groupes de gens, tels que les Nine Tails. Il suffit que vous aperceviez leur symbole peint sur un vaisseau ou sur le mur d'une zone pour que vous sachiez qu'il vaut mieux éviter de traîner ici. Tous ces détails ajoutent à la complexité du monde et permettent de s'approprier, et de s'identifier à cet univers, ce qui permet de le rendre plus crédible et d'en faire un futur plausible. Avec le retour de l'inside, c'est aussi le retour du sprint report et nous commençons restant dans la thématique des marques. En effet quatre d'entre elles font leur apparition dans le jeu. Spearfish qui est un fabricant de MP, Rook Heavy Metals qui est une entreprise de métallurgie fournissant divers métaux et alliages à la Navy et aux advocacies, Galivan Publishing, qui est un éditeur basé sur Terra et qui publie le guide Whistlet pour les amateurs de véhicules. Et enfin, un magasin de surplus d'équipements de la Navy. Le développement du building block continue et des tests sont effectués sur les onglets et la possibilité de scroller sur les menus. Cette technologie qui peut paraître simple doit être en réalité capable de s'adapter à tous les écrans du jeu. Autant vous dire que la tâche est ardue. En passant, il est inutile de vous attarder sur les textes à l'écran. Ils ont été placés de manière aléatoire. Toujours concernant le building block, les tests sur la fonctionnalité de réarrangement d'espace et de drag and drop continuent d'avancer. Ce système servira pour l'inventaire physique des joueurs prévu pour arriver courant d'année. Au vu du potentiel de cette fonctionnalité, les développeurs envisagent de l'utiliser pour d'autres fonctions, que Jaren ne nous dévoile pas pour l'instant. Les membres de l'équipe environnement continuent leur travail sur l'adaptation des nuages de gaz dans le PU. Vous pouvez voir ici un test autour d'une aire de repos. Ces nuages ne serviront pas seulement à changer drastiquement les ambiances du jeu, mais anticipent également l'ajout de nouveaux gameplays. Et tout comme les nuages de gaz autour des stations, les modules cargo qui viendront étoffer ces points d'intérêt continueront d'avancer. Nous continuerons de suivre le développement de ces modules au fil des Sprint Report. Et puisque nous parlons de cargo, voici un début de concept d'un vaisseau extrêmement attendu par la communauté, le Constellation de Taurus.